Chers traders et investisseurs, vendredi 11 octobre, bonjour. Bon, la situation devient assez claire et limpide pour nous. Soit il y aura de bonnes nouvelles sur le front sino-américain ce soir et on retournera voir 12 450 voire au-delà dont nous sommes maintenant assez proches surtout depuis l'accélération de milieu de matinée. Ou soit non, et alors mystère, peut-être que nous y retournerons voir des supports proches ou éloignés. La déception pourrait faire mal. Donc, comme je viens de le dire, la hausse s'est considérablement accélérée en milieu de matinée. Les opérateurs semblent très confiants. Donc nous verrons bien ce qui se passe en soirée et surtout à la clôture de Wall Street. Et dans ce contexte, c'est assez simple. Hein? Alors d'abord, pas de nouveau swing trading, il faut largement attendre le début de la semaine prochaine. Et de notre côté, ce fut assez limpide. Nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux accompagnés de deux belles médailles. Ce fut d'une clarté irréprochable. Nous espérons que cet après-midi sera tout aussi limpide, facile et animé. De toute façon nous vous souhaitons de, de bons trades, un très bon week-end et nous vous disons à lundi.